Au sein du programme Europe Créative de l'Union Européenne, le volet culture soutient les acteurs culturels et créatifs avec un budget de 809 millions d'euros pour la période 21-27. Culture s'adresse à des structures publiques ou privées de toutes tailles souhaitant travailler à des solutions innovantes aux défis écologiques, économiques, numériques et sociétaux. L'objectif est de renforcer les capacités des professionnels dans leur recherche de nouvelles opportunités, des créations, des mobilités et circulations, des diffusions et du travail avec les publics. À travers cinq appels, le volet culture soutient les projets de coopération, les réseaux des professionnels, les plateformes européennes, les orchestres européens et la traduction littéraire. Le volet culture comprend également un soutien sectoriel et des actions spéciales comme les capitales européennes de la culture et les labels du patrimoine européen. En tant que bureau Europe Créative France, le relais Culture Europe vous oriente dans ces programmes, travaille avec vous à toutes les étapes de vos projets et crée des endroits d'échange autour de vos problématiques. Retrouvez plus d'informations, les dates de dépôt des appels,